Salut l'internaute, aujourd'hui je suis à Marseille en plein mois de mars, il fait super chaud, ça change de Genève et même de Nancy Et je suis en compagnie de Virginie Salut eh, eh, Virginie qui fait euh, quelques mois d'études à Marseille voilà. Et qui est valaisanne Voilà Qu'est-ce que tu m'étudies elle étudie l'art Elle étudie l'art, c'est une artiste Et que j'ai rencontré sur le tournage d'une publicité pour un magasin français qui fait des meubles euh, Voilà on s'est bien amusé pendant quelques heures à faire les comptes. 8 heures 8 heures c'était long euh, Et voilà l'idée c'était de venir la voir à Marseille Visiter pour la première fois Marseille pour moi Quelque part pour la première fois pour toi aussi On a visité Une pas grande mal. visite Une grande visite Et on va vous faire partager ça dans cette vidéo Allez bon visionnage Salut C'est ici que nous allons dormir, que je vais dormir Et super accueil Je suis très bien accueilli <rire> Bon, petite binouze volée à la personne qui est dans son frigo mais on lui remboursera Allez, on prend le large direction l'archipel du Frioul, situé à à peine 30 minutes de bateau du Vieux-Port de Marseille. c'était sympa. J'ai bien aimé le côté abandonné, moins le côté pollué. Retour à Marseille pour aller visiter les quartiers autour du Vieux-Port, en commençant par le quartier Faro. Vous explique ton choix parce que là on comprend pas c'est ma passion pour les frites j'adore la frite ah. Où est-ce qu'on va Au panier. C'est l'air de l'apéro, direction Cours Julien. Allez. <rire> Je vais zoomer sur ton cul. Allez, viens. C'est inédit ce genre de situation parce qu'on a pas mal de pays. Là il y a la Suisse. Il <rire> y a l'Allemagne ici. Et la Pologne. Et, et le Québec. Ouais, ah. un peu trop à hein, pour manger ça. <rire> Alors qu'on se dirige vers la Friche Belle de Mai pour finir la soirée, on traverse le quartier de la gare Saint-Charles qui se métamorphose une fois à la nuit tombée. Je suis arrivé à Lumini c'est dans les hauteurs de Marseille, euh, dans la forêt carrément. C'est le 9 e arrondissement mais euh, vraiment pas, pas dans, dans la ville en elle-même mais dans la forêt. Et c'est là que vit mon amie Virginie, mon amie suisse, valaisanne qui euh, passe quelques mois ici en Erasmus. Je suis naturelle sans rien. Comment c'était la soirée hier, dis-donc <rire> Du coup, j'ai dû rentrer chez moi pour me prendre une douche avec mon propre savon et, euh, et dormir dans mon propre lit. Voilà. J'ai dormi <rire> deux heures. Donc euh, voilà, nous sommes à Lumini. C'est un, une cité universitaire. Un peu délabré quand même, hein J'en ai aucune idée, je ne connais que cette partie-là. Bah quand on voit le sol, quand on voit les, les grillages, quand on voit les panneaux... tu c'est Marseille. Pa... À Marseille, il fait pas bon d'être handicapé ou avoir une poussette ou quoi que ce soit, ou être un peu gros, hein, parce que tu passes nulle part sur le trottoir, les gens se garent partout. C'est incroyable, il y a des bagnoles partout. Mais là, on s'en fout un peu parce qu'on quitte Marseille pour aller à pied visiter les Calanques. Et voilà, Marseille c'est terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce bleu sous la vidéo, ça fait plaisir et ça aide vachement, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube bien évidemment et à celle de Virginie. Je vous dis à la prochaine parce que j'ai mille choses à te dire. Ciao, bisous